Bonjour, euh, voilà, je suis, euh, je suis de retour hein, euh, comme euh, habituellement, comme je fais euh, d'après mes euh, précédentes vidéos. Hein, et donc, euh, soyez euh, tous les bienvenus hein, et ça fait plaisir euh, de, de vous revoir euh, à, à chaque fois, euh, à chaque moment euh, que je me connecte auprès de près de, de vous quoi et voilà quoi et je remercie tout euh, tout euh, tous ceux qui me suivent principalement voilà et, et à beaucoup de monde hein, aussi hein. voilà et sinon euh, bon euh, je euh, ce que Bon, mon discours de, de maintenant, d'aujourd'hui, euh, j'aimerais aborder euh, un sujet euh, bon, qui, qui préoccupe euh, pas beaucoup de citoyens, quoi, euh, beaucoup de monde, euh, et tout, toute la citoyenneté hein, euh, de ce monde entier, quoi, parce que ce, ceci concerne vraiment tout le monde, à vrai dire. Euh, c'est euh, bon, vous l'avez deviné, c'est les gilets jaunes. Voilà. Et donc, euh, comme je vous ai dit, euh, je, je compatis euh, beaucoup euh, face à eux. Moi je ne me manifeste pas, euh, je ne vais pas euh, dans les mouvements, euh, ce n'est pas mon genre dans les, dans les, dans les manifestations. Euh, vraiment, euh, Bon, moi j'ai euh, d'après mon caractère aussi euh, ça explique hein. moi j'aime être tranquillement euh, dans, dans mon milieu euh, le plus euh, précieux euh, et, et bon c'est c'est vrai que bon moi euh, euh, je vois ça comme une inquiétude hein. De, euh, de tout ce qui a rendu euh, tout ce monde euh, révolté euh, ce, qui se, euh, ce qui se déroule hein, ça ça a euh, des émeutes dans l'ensemble de, de toute la société quoi hein, ça ça repartit s'est euh, reparti dans, dans dans le monde dans le monde entier hein, et Bon, euh, à voir que, les, que certains citoyens euh, disent euh, des euh, au niveau des gilets jaunes mais euh, à la finale euh, on remerciera euh, beaucoup hein, de ce qui ce qui ont euh, ma, majoritairement apporté à tout euh, les citoyens qui, qui sont en manque financier et ça euh, euh, on a beau à être contre mais euh, euh, les, ces gens-là ils, ils seraient bien contents après à la finale que leurs revenus euh, soit soit favorisé soit mis en, en, en valeur euh, à travers euh, de tous ces mouvements, voilà, et donc euh, on peut en dire ce qu'on veut, hein, et, et euh, comme je disais euh, depuis mai 68, bon, avec tous les émeutes et tout ça, mais j'avais dit aussi que euh, tant que l'argent existera, on aura toujours, euh, on aura euh, une étape où on sera bien. Mais après ça va ça va recommencer, ça va être une rituelle. Ça va à tout moment euh, chambouler le, le monde entier, enfin, le monde qui veut, euh, qui veut euh, se manifester euh, euh, suite aux désaccord euh, de, de se faire prendre pour, euh, pour euh, un moins que rien, euh, comme des moutons, euh, on est aliéné hein, finalement on est dans un monde vraiment euh, et les gens n'acceptent plus ça euh, je veux dire ils n'acceptent plus ça à l'heure actuelle parce que les gens à l'époque il y a 15-20 ans en arrière a, et les trois quarts du peuple ne, ne se rendaient pas compte parce qu'on leur euh, on leur mettait pas ça dans les médias à l'époque dans les années 80-70 on mettait pas euh, toutes ces vérités euh, qui nous dévoilent en ce moment. Il euh, euh, y a beaucoup d'incidences, et là on, on, on se rend compte, malheureusement là, maintenant, que on nous pompe euh, financièrement, qu'à la finale euh, on s'aperçoit, euh, bon, on a vécu, on a subit euh, de ce que on devait endurer euh, au niveau des endettements, des, euh, enfin des surendettements. Il euh, y a des saisies, y a des, des menaces du ciel, il y a des expulsions, hélas. Il euh, y, a, y a toutes sortes de choses quoi. Et les gens, euh, malheureusement, ils ne se manifestaient pas parce qu'on euh, leur. Euh, on ne leur mettait pas ça euh, dans les médias. C'était introuvable. Ou alors il fallait aller euh, euh, auprès d'ex experts aux États-Unis ou des choses comme ça pour savoir euh, davantage de choses euh, qui, qui est cachées, malheureusement, qui nous cache, qu'on est dissimulé, mais nous on s'apercevait pas ça. Parce que.. On se disait, euh, ça, euh, c'est de la, la bêtise, euh, des, du complotiste, des choses comme ça. Parce qu'on ne nous mettait pas ça, euh, à l'évidence, que c'était dangereux euh, pour le peuple. Et voilà, et, et s'apercevant plus tard, et ben les gens ils finissent quoi Ils finissent par se venger, hein c'est euh, toutes ces émeutes qui se passent là, euh, actuellement, enfin, euh, depuis euh, les mouvements. Euh, bon, ça fait longtemps, ça fait un bail que fait... l'humain est fait euh, pour se battre euh, un contre les autres. Mais ça c'est euh, parce que financièrement, euh, euh, on nous fait endurer, on nous, on nous impose de, de devoirs à chaque fois de devoir, et, et euh, on, on précise que la dette est entre guillemets euh, euh, arrangée, que le CAC 40 ça va, les bourses ça, ça a l'air d'aller, mais pendant ce temps euh, ils émettent ça au peuple qui a une dette mais qui il, qu il ne s'effacera jamais. Et, euh, euh, ils épuisent sur, euh, ils sur les, les revenus des ménages, euh, parce qu'ils payent tout, toutes ces taxes, tous ces impôts, les, les, les CSG, les TVA, les, et à chaque fois la dette s'alourdit, et plus, euh, plus ils payent, plus ils s'alourdit. Euh, croire qu'il n'y a que les intérêts qui sont payés mais jamais la dette et ça c'est un rituel c'est tout un recommencement un engrenage et voilà quoi comme je disais on, on est euh, dans, dans ce milieu là euh, euh, certes il a augmenté de, de 100 euros enfin 100 euros pas 200 hein, 100, 100 euros euh, net de, des, des salaires mais ça, il n'y a pas tout le monde qui ont la chance d'avoir euh, ce privilège-là que le gouvernement a su euh, mettre en place mais avec ça euh, je me demande s'ils si paieront si payera, si payera des impôts parce que plus vous percevez euh, de salaire plus vous payez d'impôts ils ont beau à augmenter mais euh, après, les conséquences sont là, quoi. Et, et voilà, quoi, la, la dette se, ne s'effacera jamais, finalement. On aura toujours une dette, et comme on dit, enfin, comme les, euh, les, le gouvernement dit, il faut, il, il faut avoir une, une, comment dire, une une rivalité pour euh, euh, euh, comment dire euh, pour faire euh, pour faire du mouvement il faut euh, euh, faire interagir euh, le peuple il faut euh, mais pendant ce temps ça, ça joue sur le moral là euh, ils sont en train de jouer hein, euh, finalement ça joue sur le moral des gens le, la psychologie le, euh, et ça et ça se percute à des condamnations, il euh, euh, y a des... Euh, tout et tout qui, euh, qui engendre quoi, il y a des engendrements de, euh, juridiques euh, par la suite, déjà euh, la justice euh, n'est pas donnée, hein. je veux dire c'est pas, pas gratuit, hein. la, la justice, là, il faut payer tout ça. Hein. Mais euh, je veux dire, euh, si tout le monde aurait, euh, aurait de quoi vivre dignement, euh, que tout le monde vivrait euh, équitablement euh, sans qu'on lui on lui ponctionne de ses modestes revenus, euh, qui euh, malheureusement, il, il, il sera... Appauvri, parce que tellement qu'on l'a prélevé de, ses, de toutes ses ressources, ben qu'est-ce qu'il lui reste Juste pour manger, à la limite euh, pour se divertir un petit peu à droite à gauche. Mais euh, ils finissent jamais les fins de mois, les gens. Et euh, quand je vois à partir du 15, euh, on n'a plus rien déjà. Même le même déjà avant, on n'a déjà plus rien. Parce que les factures se prélèvent en début de, de, du mois. Vers le, le 2, le 3, et hop, ça y est, il y a déjà des prélèvements qui se, se mettent en place. Les prélèvements, ce n'est pas donné hein, au niveau bancaire et tout ça. Rien n'est donné. Rien. Euh, euh, les requis pour la personne, il euh, n'y a pas de, il n'y a pas de privilège euh, envers les gens, les simples citoyens comme on dit. Et ça, tous les factures euh, après, euh, euh, comme, euh, par la suite, les factures euh, sont payées. Euh, bah, qu'est-ce qui nous reste à la fin du mois Enfin, à partir du 15, vous imaginez ce qui ils sont payés 600 euros, 800 euros. Ben, ils ont un loyer de, de 300, 400 euros euh, déjà euh, parti, plus les, les factures d'internet, les factures de d'électricité, le gaz, les factures de euh, des prévoyances, euh, des assurances, des tout comme ça, assurance habitation, euh, voiture. Euh, tous, ces, tous ces prélèvements qui s'effectuent, et vous vous imaginez ceux qui sont payés même à 500 euros, bah, même à la fin du mois, ils, enfin le 15, ils n'ont déjà plus rien. Il leur reste quoi 20, 20 euros, il leur reste pour finir le mois. Et les gens, ils sont obligés d'aller aux assistants sociaux. C'est parce que les. Euh, là, on nous taxe, on nous surtaxe, euh, euh, certes il euh, y a des petites augmentations de 0,8% à 1,8% euh, chaque année, mais pendant ce temps, il eh ben, euh, y a toutes les taxes TVA et tout ça qui sont largement, euh, on paye largement, hein, euh, beaucoup plus on, on paye de ce qu'on a gagné quoi. Et ça, euh, ça c'est tout un, un engrenage, il hein, euh, y a une raison pourquoi les gens ils se, ils finissent par se révolter, parce qu'ils payent juste pour leur consom propre consommation. Certes, c'est ce qu'ils qu ont consommé, mais par contre, ils ne peuvent plus euh, se divertir. Allez... Euh, par exemple euh, de faire des sorties, euh, découvrir euh, le monde, bah, les voyages sont chers, hein. les, euh, les gens ils ne, ils ne peuvent plus partir en vacances parce qu'il y a trop de, de charges, trop de subis, il euh, y a des imprévus des fois et puis malheureusement ils sont en train de, ils, ils désistent à, à la, à euh, la dernière minute parce qu'ils ne peuvent plus euh, subir ils ne peuvent plus subvenir aux besoins et puis ils sont obligés de, de, de prendre ce qu'ils qu devaient garder pour les vacances c'est le cas euh, parfois euh, au niveau des ménages hein. et les gens ils ne peuvent même pas se permettre de se prendre moindre meuble que les meubles sont, ne sont même pas donnés euh, Certes, il y a l'usure, mais euh, ça, euh, chacun sa poche. Hein. Alors déjà, on est surtaxe, et, et tout le monde doit... Euh, voilà, on doit subir... Euh, ça, même pas les assurances, si ils prennent en compte. Hein, parce qu'il y a des assurances habitation, euh, c'est sous certaines conditions, pas toutes. Il si, y a eu sinistre, là, ils vous remboursent. Mais l'usure du de, de l'aménagement et tout ça tout ce qui est euh, machine à laver euh, la vaisselle euh, à l'usure euh, même les lits euh, les chambres enfin, ça euh, on doit se démerder de soi même hein. euh, voilà et bientôt on... moi ce que j'aimerais bien sincèrement c'est euh, ce qu'on vive. Euh, euh, dans, euh, dans la forêt, euh, à ce qu'on ait une cabane, une, une petite cabane en bois. Voilà, oh là, ça c'est euh, vraiment le rêve. Quoi. Et ça, on vit vraiment euh, euh, peut-être sauvagement, peut-être euh, dans la nature, au bon, moins on paierait moins, même les mobilhommes les trucs comme ça. On paierait moins au niveau euh, des charges, des, tout, ce qui, tout ce qui nous encombre là. Euh, voilà, c'est malheureusement le cas, quoi. C et, euh, encore j'ai pas tout dit, hein, je, je dis pas tout parce que, comme je dis toujours, euh, je suis encore là euh, d'ici demain, je suis encore là, mais c'est malheureusement le cas, quoi. On nous pompe, on, on est des aliénés, on. on, enfin, on on nous prend pour des aliénés. Et là, euh, on vit dans une société d'aliénation. Et euh, on ne nous apporte pas le choix qu'on euh, subit les conséquences. Et puis, il euh, euh, y, a, y a des heurts, il y a des, des gens qui, qui en sont décédés pour se battre, pour la, la communauté, quoi, pour se battre pour tous les... Euh, euh, tout ce qui subit euh, le monde entier que tout le monde se, tout le monde se tait euh, on, on nous impose le silence par de telles souffrances que euh, les gens subissent et il euh, n'y a, a jamais rien qui, qui leur sont favorables il y a des condamnations il y a la peine de mort, ils, ils font même la condamnation à mort pour rien, hein, euh, c'est immonde quoi, mettre la peine de mort, les, euh, déjà les euh, ceux qui exécutent, on n'a pas le droit de tuer certes, mais ceux qui exécutent ils tuent bien les gens là, pourquoi eux ils ont le droit de tuer Euh, ça, euh, ça c'est dans l'égalité euh, c'est légal voilà il y a tellement d'injustice il y a tellement de euh, alors ça a aimé la haine à tout à tout le peuple quoi. les gens ils sont en manque d'argent certes on nous, on nous oblige de vivre sous, la, sous une société monétaire mais pourquoi ils nous donnent pas l'argent tel que nous, enfin moi je m'en fiche de l'argent, moi je m'en fous, mais euh, pour que les citoyens vivent décemment, dignement, à ce qu'ils vivent sans, sans arrière-pensée, à ce qu'ils euh, soient condamnés à la finale. Parce que certes on est payé, mais sous certaines conditions. Il y a toujours un devoir à donner. À, à, on n'existe même pas euh, vraiment, je ne sais même pas si on existe vraiment. Euh, on nous pompe, on nous... Euh, les gens, ils, ils, ils, se, ils se révoltent parce qu'ils sont en manque de tout ce, toutes ces ressources euh, fondamentales, toutes ces... Euh, on nous, on, ils provoquent la, la précarité envers tout ce monde les gens acceptent euh, à ce qu'ils soient précaires mais pendant ce temps tout, euh, tout augmente les, euh, les gens euh, les actionnaires et tout ça ils nous font augmenter les, les taxes et tout comme ça et nous euh, avec ce qu'on a, on doit se taire, voilà. Mais c'est aberrant, quoi. Les gens, ils, ils, prend, ils prennent le dessus, quoi. Ils... C'est... C'est absurde, enfin, c'est abject, quoi, avec ce qui se passe. Il y a la manipulation, l'exploitation, et on est euh, on berné malheureusement avec ce qui est, ce qu'on nous ce qu nous endure par rapport au, à ce qu'on doit assumer et puis voilà quoi c'est les gens ils, ils ne peuvent plus admettre euh, ce, ce genre de vie là quoi c'est ça devient invivable, enfin on va voir ce que ça va donner, quoi. même avec le RIC, si tout le monde aurait sa propre loi, eh ben franchement on aurait, on aurait amplement du, du respect, déjà intérieurement, on, aurait, on, on se respecterait intérieurement, euh, profondément. Donc, euh, naturellement, on respectera les autres. Mais tant qu'il y aura cette euh, condamnation perpétuelle euh, envers les citoyens, euh, les gens ils finissent par euh, être surmenés, puis euh, finir par se venger, parce que, euh, parce qu'ils n'auront pas d'autres mots, parce que déjà, au niveau de la parole, on nous impose de se terres, Hein, euh, on n'a pas le droit de dire ça, pas le droit de dire ça, pas le droit de... Et, euh, les gens, qu'est-ce qu'ils font Ils se révoltent. Hein. Ils se... Malheureusement, c'est... C'est ce qui arrive. Hein, euh, voilà, quoi. Euh, parce que il y a... C'est... Les gens sont... sont salis, intérieurement. Ils sont... Euh... Comment dire... Euh... Ils sont... Euh... Ouais, j'ai dit le mot, quoi. Ils sont vont purement. Euh, euh, ils se font duper, ils se font. Euh, il y a des spoliations, il y a des. Voilà, quoi. Il y a tout genre de, de conséquences financièrement, et ça, euh, on verra bien hein. maintenant ce que ça va de. Ce que ça va. Euh, ça va engendrer euh, par la suite maintenant euh, ça euh, Dieu seul sait hein, maintenant euh, voilà on verra bien quoi hein. euh, eh bien j'en finis là hein, de mon discours hein, d'aujourd'hui et puis euh, sur ce euh, bah, je vous transmets tous mes voeux et, et euh, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et, euh, et avec vos proches, quoi, hein, et voilà, quoi, hein, un joyeux Noël et, et courage à tout le monde, hein, et merci encore, hein. allez, au revoir.